Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, que la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics prévoit une procédure très stricte de déclaration de patrimoine, laquelle procédure est quelquefois méconnue par bon nombre de concernés. C'est pour cela que l'unité de lutte contre la corruption a préparé un guide pratique de déclaration de patrimoine. Les coordonnateurs généraux, mesdames, messieurs, les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs, du corps diplomatique et consulaire, mesdames, messieurs, les cadres de l'administration publique, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades, titres, fonctions et qualités, mesdames, messieurs, de la presse, mesdames, messieurs, Unissons le monde contre la corruption. C'est autour de ce thème qui renvoie à la solidarité, à l'entraide et à la coopération internationale que le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la corruption. Par la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République d'Haïti a pris l'engagement formel de multiplier et de conjuguer les efforts afin d'imposer la transparence dans la gestion de la chose publique. Le thème de cette année est aussi l'expression de la nécessité de mettre en commun les forces et les moyens de la communauté des États pour affronter ensemble avec efficacité ce mal tentaculaire qu'est la corruption. Tentaculaire, dis-je, car ses racines se développent et s'éparpillent dans toutes les directions en impactant sévèrement d'une part les initiatives et les objectifs de développement et de réduction de la pauvreté et en multipliant d'autre part la criminalité organisée internationale et les violences inouïes les plus inhumaines. La corruption, affirmé constitue ce frein qui attarde la croissance économique. Elle est ce phénomène social total qui porte en elle cette dose de perversité qui rend fécond l'instabilité politique et les troubles sociaux interminables. Elle porte aussi en elle le germe de la discrimination, de la marginalisation, de la stigmatisation et de l'exclusion qui crée une disparité abyssale entre les haïtiens et haïtiennes, partageant pourtant un seul et même territoire. Pour qualifier ce mal insidieux, je suis tenté de reprendre ces mots du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui dévoile avec gravité l'immoralité et la trahison qui entourent la corruption. Il dit, et je cite, acte criminel et immoral, la corruption est la trahison ultime de la confiance publique. Cette trahison de la confiance publique obstrue par conséquent les efforts du gouvernement de la République dans la réalisation des projets qu'il engage en vue d'aboutir à la stabilité et au bien-être collectif. C'est dans cette conscience que l'unité de lutte contre la corruption que j'ai l'insigne honneur de diriger et suivant les lignes claires tracées par le Premier ministre a pris sa vitesse de croisière en développant une dynamique inédite dans la mission de prévention et surtout de répression de la corruption qui lui est confiée par le décret du 8 septembre 2004. Cette année encore. Sur le volet de la répression, l'UNCC a pu produire 35 requêtes s'ajoutant aux 70 de l'année dernière demandant la poursuite des personnalités n'ayant pas effectué leur déclaration de patrimoine. Elle a aussi transmis aux autorités de poursuite 10 rapports d'enquête bien argumentés s'adjoignant aux 10 de l'année dernière. Les 15 enquêtes ont dévoilé et identifié avec clarté et en toute légalité les méthodes, les gestes, les faits et les éléments utilisés par les corrupteurs et les corrompus pour commettre leurs méfaits. Ce qu'il faut mettre en avant et ce qu'il faut surtout comprendre, ce sont les démarches et les actes mis à profit par les enquêteurs de l'ULCC pour aboutir à ces rapports. Des perquisitions risquées et parfois musclées. Des descentes des lieux exposées et souvent mouvementées. Des inspections minutieuses des relevés de comptes bancaires. De la procédure exigeante de traçabilité. Des analyses comptables approfondies par les auditeurs. Des interprétations juridiques complexes et pointues. Des techniques d'investigation héritante mais concluante et j'en passe. Permettez à cette phase que je dise à mes enquêteurs, par devant le chef de l'administration publique, M. le Premier ministre, et par devant leur ministre de tutelle, M. le ministre de l'économie et des finances, ma fierté et mon bonheur de les avoir à l'unité de lutte contre la corruption. Sur l'aspect préventif, L'UNCC a opéré des percées majeures dans la résolution durable de ce mal érigé en système. Dans cette compréhension de vaincre le fléau, par ses racines, nous avions pu toucher cette année 9000 élèves dans les 10 départements de la République par le biais des cinq bureaux départementaux de l'institution. Cette approche répond à une représentation englobante qui constate non sans peine ce dévoiement de l'honnêteté, cette morale polluée qui construit aujourd'hui une société de complaisance, sans mémoire et non sanctionnatrice, une justice désarticulée qui se cherche et des institutions qui inspirent peu de confiance à la population. Il est plus qu'essentiel pour espérer un avenir plus clément que cette jeune génération se décide de s'approprier une culture d'intolérance aux pratiques corrompues et aux attitudes subversives contraires aux valeurs sociales protégées. C'est l'avenir de la nation qui en est pas. Mesdames, Messieurs, l'UNCC cette année, conformément à sa compétence pré-législative, en lien avec les directives du gouvernement de la République, fixé des objectifs énormes, avec un calendrier législatif bien garni. Deux avant-projets de loi phare et indispensables à la bonne conduite de la lutte contre la corruption ont été finalisés parmi d'autres. Il s'agit de l'avant-projet de loi sur le libre accès à l'information et l'autre sur la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts, et des victimes en matière pénale. Dans cette même veine, cinq documents essentiels sont présentés aujourd'hui. 1. L'indice de performance des institutions publiques haïtiennes qui servira de baromètre pouvant mesurer l'efficacité et le niveau de transparence de chaque entité étatique et qui permettra enfin à l'ULCC de décerner le label de probité aux institutions publiques, comme le prescrit son décret géniteur. De Deux, la deuxième édition de la revue Transparence, qui est un espace libre et accessible à tout contributeur qui souhaite placer un mot scientifique dans la question de la corruption. Trois, le guide pratique dénommé Prévenir les risques d'atteinte à la probité, qui est un outil essentiel. Susceptible d'anticiper les comportements prohibés à tout agent public dans l'exercice de sa fonction. 4. Le guide pratique de déclaration de patrimoine qui rend moins complexe le processus de déclaration de patrimoine. 7 Le diagnostic de la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics qui jette un regard critique de l'application de cette loi 14 ans après sa rentrée en vigueur, assortie des difficultés liées à sa pleine effectivité. Cette juxtaposition des actions préventives et répressives conformément au mandat de l'ULCC constitue une stratégie payante qui ambitionne de faire reculer considérablement jusqu'à décourager fortement les concepteurs de cette machine néfaste et boyeuse de vie et d'avenir. Voilà, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de tutelle, Mesdames, Messieurs, ce dont aujourd'hui l'UNCC est le nom. Mesdames, Messieurs, les défis auxquels font face le peuple haïtien sont énormes et s'amplifient gravement par les méfaits de la corruption. Le rapport sur l'indice de développement humain pour l'année 2021 classe Haïti à la 163e position sur les 191 pays et territoires. Haïti fait du surplace depuis 1992 en étant parmi les pays qui connaissent un niveau de développement très faible en dépit de toutes ses potentialités. Nous sommes malheureusement le pays le plus inégalitaire de la région Amérique, Latine et Caraïbe. Il est évident que la corruption qui détruit les liens sociaux, qui vide les caisses de l'État et réduit drastiquement la capacité du gouvernement à prendre en charge les besoins les plus élémentaires de la population contribue largement à cette descente aux enfers que nous vivons et subissons toutes et tous aujourd'hui. Le combat contre la corruption est un engagement citoyen. La levée de boucliers contre les monopoles dans les ressources de l'État est une responsabilité citoyenne qui par contre dépasse les frontières et les préoccupations nationales. Il est inconcevable, sinon inacceptable, que chaque année plus de 20 à 40 milliards de dollars soient blanchis dans les centres Financiers à travers le monde. Les États faibles, comme Haïti, endurent les lourdes conséquences de ce crime sans nom. Unissons le monde contre la corruption et la planche de salut pour les peuples les plus modestes, comme le nôtre, qui subissent les assauts insoutenables de la grande corruption. Pourquoi Pour être en phase avec de nombreux États. Signataire de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, l'ULCC s'active pour présenter et débattre au cours de l'année 2023 trois avant-projets de loi majeurs sur l'entraide judiciaire, sur l'extradition et sur le recouvrement des avoirs. De notre lieu à l'ULCC, au nom du gouvernement de la République dont nous sommes un organe, un organe de contrôle, nous assumons avec Courage, la responsabilité qui est la nôtre. Il revient maintenant à la justice d'assumer la sienne, car l'impunité ne doit jamais être une option. On veut des procès, on veut des sanctions. Je m'en voudrais de terminer sans rendre un hommage amplement mérité aux personnalités sélectionnées cette année pour être honorées. Leur parcours couronné de droits sûrs, de dignité et d'application rigoureuse des principes d'éthique est saluée aujourd'hui par l'institution chargée de la moralisation de l'administration publique et de la vie publique en général. Vous êtes des modèles pour la République. Du même coup, je veux faire part de ma reconnaissance aux deux auteurs en signature aujourd'hui qui ont produit des réflexions de qualité dans le domaine de la corruption. Et pour finir, au nom du Conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption, je veux saluer le support entier du Premier ministre et du ministre de tutelle, le ministre de l'Économie et des Finances dans ce vaste chantier d'épurement de l'administration publique que l'ULCC conduit. Pour ceux et celles qui viendront après nous, nous prenons l'engagement de continuer. En ce jour important de célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, je me réjouis de l'occasion qui m'est offerte de pouvoir participer à cette grande manifestation annuelle marquée par la rencontre de l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux, des réseaux organisationnels et associatifs en matière de lutte contre la corruption. En effet, le décret du 8 septembre 2004 portant création de l'unité de lutte contre la corruption du LCC lui confère cette noble mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations sous toutes les formes au sein de l'administration publique par ailleurs la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine et celle du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, constitue aussi, entre autres, un cadre réglementaire en matière de promotion de la transparence, de la bonne gouvernance et de l'intégrité dans toutes les sphères de l'organisation de l'État. Plus généralement, ces instruments normatifs permettent de fixer quelques grands principes éthiques et déontologiques applicables à tous les acteurs et agents publics au-delà de la diversité de leurs fonctions afin de moraliser la vie publique. Mesdames, Messieurs, la lutte contre la corruption est une exigence démocratique parce que la corruption affecte la confiance des citoyens au niveau du fonctionnement des institutions. En même temps, elle compromet le développement économique, social, assèche les ressources financières des États et les prive donc des moyens financiers pour mener à bien les politiques publiques. En ce sens, il est un fait indubitable à ce que l'orientation de l'action gouvernementale puisse s'inscrire dans une dynamique de recherche d'une déontologie particulière où l'intérêt général arrive à transcender la somme des intérêts particuliers. Car il ne peut y avoir de confiance dans les pouvoirs publics que si les citoyens ont la conviction que ceux à qui la souveraineté est déléguée agissent au service de l'intérêt collectif. Mesdames, Messieurs, à l'approche du 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, je profite de cette occasion pour saluer les efforts louables de la communauté internationale pour aider à enrayer ce phénomène à travers la mise en place de toute une série de normes de dispositifs, de mesures que tous les pays peuvent appliquer pour renforcer le régime juridique et réglementaire de la lutte contre la corruption. Unissons le monde contre ce fléau qui est la corruption. J'aimerais aussi profiter pour témoigner notre gratitude à l'endroit de tous nos partenaires étrangers qui ont montré leur appui indéfectible dans le cadre de ce combat pour l'assainissement de l'administration publique haïtienne. Nous voulons ici réitérer notre ferme volonté à continuer à adresser de la manière la plus vigoureuse possible ce mal endémique à travers, bien sûr, nos différentes activités de vulgarisation, de sensibilisation susceptible de provoquer une autre approche dans la pratique de nos agents au sein de l'administration publique ainsi que dans la gestion des affaires de l'État en particulier. L'ULCC, organisme autonome, placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, est légalement investi de ce rôle transformateur. Mesdames, Messieurs, nous sommes à cette phase où la question de performance des institutions étatiques est au centre des débats et est devenue une priorité pour le gouvernement haïtien dans le cadre de son travail d'intensification des stratégies de lutte contre la corruption. Okay. Les analyses consacrées à cette démarche soulignent trop souvent une sorte de conception subsidiaire des interventions de l'État, voire une mise en question de l'action gouvernementale. D'où la nécessité de créer cette proximité entre l'élaboration des politiques publiques et la volonté d'assurer une plus grande transparence sur les objectifs et les résultats de l'action publique. Dans ce cadre, l'ULCC, avec le support du ministère de l'Économie et des Finances, a donné le ton à travers l'élaboration d'un document d'évaluation de l'indice de performance des institutions publiques haïtiennes, dont le récent atelier de validation, a réuni des cadres importants de toute l'administration publique. Cette évaluation de performance s'inscrit dans une perspective de permettre aux dirigeants politiques de rendre compte de leur gestion et de l'utilisation des ressources mises à leur disposition. C'est aussi un canevas devant servir d'outil de collecte d'informations de base et de comparaison entre les institutions, dont la finalité et de déceler des exemples concrets de bonnes pratiques de gestion axées sur les résultats. Mesdames, Messieurs, il est un fait urgent de continuer ce combat contre la corruption et de vaincre cette maladie qui s'auto-immune et qui affecte le bon fonctionnement de nos institutions. Il est temps de partir à l'évidence de ceux qui exercent des fonctions publiques ne doivent pas user d'influence à des fins personnelles. Ceux et celles qui sont intéressés à la réalisation de services publics doivent comprendre que la politique n'est pas une carrière pour s'enrichir. Nous avons besoin de femmes et d'hommes honnêtes afin de renforcer notre démocratie. Nous devons continuer à développer des stratégies ponctuelles, résistibles, afin de remédier aux causes qui permettent à la corruption de survivre dans le système politique haïtien. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer les engagements de chaque citoyen et de chaque organisation de la société civile qui font, leur part, qui font pour leur part un travail de sensibilisation énorme contre la corruption. Aujourd'hui, plus que jamais, il est un fait incontestable de maximiser les efforts et bâtir ensemble un avenir meilleur. Pour reprendre Alexis de Tocqueville, ce qui met en danger la société, ce n'est pas la grande corruption de quelques-uns, c'est le relâchement de tous. Ainsi, la lutte contre la corruption passe nécessairement par une prise de conscience effective de la part de chaque citoyen, mais surtout une volonté politique forte de la part de nos dirigeants. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans saluer le travail remarquable de toute l'équipe dirigeante de l'ULCC et de l'ensemble des enquêteurs qui, à l'issue d'investigations, ont pu produire et transmettre à la justice dix rapports d'enquête sur une seule année fiscale. Ce sont des efforts appréciables qui matérialisent les lignes tracées par le gouvernement relativement à la transparence et la reddition des comptes. Je vous demande de continuer. Excellence, invités d'honneur, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption. Je vous remercie. Aujourd'hui, le 9 décembre 2022, marque les 20 ans de l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption. La République d'Haïti a décidé vers Ciel, le 10 décembre 2003, les valeurs véhiculées par cet instrument majeur. Célébrer cette Journée internationale de lutte contre la corruption revêt pour nous un double sens. Premièrement, il s'agit d'affirmer avec conviction le rejet du gouvernement que je dirige, de la corruption et de ses manifestations multiples en priorisant dans nos démarches la transparence, la rédition des comptes et, deuxièmement, de faire corps avec les 189 États signataires de la sub commission convention pardon, pour, comme le terme de cette année elle précise, unir le monde contre la corruption. Il y a un an, j'avais eu le vœu de voir une administration publique haïtienne, saine et efficace, puisque là où la corruption règne en maître, la stabilité politique, le progrès économique le développement durable, et la sécurité dont nous avons grandement besoin aujourd'hui resteront utopiques. Au moment où nous célébrons cette journée internationale de lutte contre la corruption, nous devons nous rappeler constamment que la réduction de la pauvreté dans un pays est intimement liée à l'efficacité de la lutte contre la corruption. La bataille contre la corruption reste le terreau nécessaire au développement économique et social d'Haïti. Si nous agissons véritablement ensemble, il y a lieu d'espérer une réduction significative des inégalités socio-économiques donc vous encourager à redoubler de vigilance et à converger les efforts, l'indispensable union dont nous avons besoin pour mener sans répit cette noble bataille contre ce fléau qui dendrène nos administrations. L'an dernier, le pays d'Haïti a fait des progrès exprimé par deux points gagnés dans l'indice de perception de la corruption, ce après quatre ans de régression et de stagnation. À certains égards, cette progression est en quelque sorte le résultat des efforts déployés, déployés par mon gouvernement à travers nos institutions de contrôle, notamment l'unité de lutte contre la corruption. Elle nous incite à œuvrer davantage en ce sens et à accélérer la suivi en cours pour doter le pays, sous l'obligation de l'USCC comme la loi l'indique, de la nouvelle stratégie nationale contre la corruption qui sera la politique publique anti-corruption de l'État sur les dix prochaines années. Parallèlement au contexte socio-économique difficile que traverse notre pays, les pratiques de corruption se métamorphosent, comme le caméléon, dans tous les domaines de la vie nationale. Face à ce grand défi contemporain, il faudra exiger plus de redevabilité. Nous nos dirigeants dans la gestion des biens et fonds publics en vue d'une meilleure redistribution des ressources dans ce domaine. Je veux ici saluer le travail encourageant de l'unité de lutte contre la corruption dans le domaine et la conduite de ces enquêtes durant cette année. Et ce, je tiens à le préciser en toute indépendance. Dix rapports d'enquête en une année fiscale transmis à la justice dans les conditions actuelles et de nombreuses requêtes demandant la poursuite judiciaire au défaut de déclaration du patrimoine, tout cela mérite un hommage à vous. Je veux aussi saluer l'engagement de toute l'équipe du juste organe de contrôle chargé de conduire la politique anticorruption du gouvernement. Je continuerai à encourager le travail appréciable de prévention de la corruption, du renforcement du cadre normatif effectué par l'ULCC, en présentant et en mettant en débat des avant-projets de loi ambitieux comme celui sur la, le libre accès à l'information et celui portant protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Une démarche qui est en ligne droite avec ma lettre de cadrage concernant le budget de la République sur la nécessité de travailler au renforcement de la législation anticorruption haïtienne. J'insiste sur l'obligation de poursuivre dans cette lancée, car cette mission se révèle essentielle et vitale pour l'avenir de la République, au moment où les ambitions politiques et économiques des uns et des autres veulent parfois tout mélanger en oubliant la finalité de cette bataille qui est celle du bien-être collectif. Mesdames, Messieurs, la lutte à laquelle nous sommes conviés aujourd'hui doit être celle de toute la nation, celle des femmes et des hommes de bonne volonté soucieux de contribuer non seulement à améliorer les conditions de vie nationales, mais aussi à renverser la tendance et la perception d'un pays où règne la corruption. À l'heure actuelle, il est fondamental que les parents, ainsi que nos professeurs, enseignent à la jeunesse les valeurs de l'intégrité, les valeurs d'éthique de responsabilité et de citoyenneté pour une transformation intégrale des prochaines générations. Inculquons à nos enfants ce principe moral, à savoir, voler l'État est un PI et susceptible de briser le rêve de toute une société. Nos élèves, nos enfants, doivent être convaincus que s'enrichir illicitement, est un déshonneur qui peut entraîner dans la misère différentes compositions d'une population et compromet l'avenir de nombreuses générations d'hommes et de femmes. C'est dans cette logique que j'avais instruit les institutions concernées, lors de la requête gouvernementale, de conduire une grande campagne d'éducation à l'éthique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 et sociale, l'impunité et un genre d'innombrables et d'interminables conflits. Elle détruit non seulement les fondements moraux de la société, mais vampirise aussi, au profit de certains groupes ou de certains individus mal intentionnés, les ressources nationales qui devraient servir à l'amélioration général des conditions de vie de la population. Cette lutte anti-corruption que nous célébrons aujourd'hui autour du thème de solidarité entre les États est un acte de foi. Foi en l'avenir, foi en l'honnêteté, foi en l'intégrité. C'est pourquoi nous sommes contraints de combattre la corruption sous toutes ses formes, tant dans l'administration centrale de l'État et les organismes autonomes que dans les collectivités territoriales. Cependant, il y a lieu de relater que Haïti a plus que jamais besoin de l'entraide et du support des co-signataires de la Convention pour en dire ce mal conformément aux dispositions permulaires qui assurent que les États sont convaincus que la corruption n'est plus une affaire locale, mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la judiciaire. Aux coauteurs et corrompus, je veux dire catégoriquement que le gouvernement est plus que jamais déterminé à les traquer jusqu'à leur dernier retranchement et avec toute la rigueur de la loi. Ils seront tenus responsables de leur décès. En dépit des difficultés, le gouvernement n'entend rien relâcher dans cette lutte acharnée contre les ennemis de la patrie qui, souvent, utilisent la corruption passive et active comme l'instrument idéal pour déconstruire la nation et compromettre la stabilité, tant nécessaire la croissance. Des actions concrètes ont été diligentées, notamment au niveau de la loi. Et assurément, nous allons continuer à produire d'autres actions dans différents secteurs de l'administration tant publique que plus. Il faut que nous dénoncions. Nous devons être sous employés de l'État qui demandent l'argent pour un service que l'État paye pour le faire. Nous devons rapporter tout le monde qu qui veut prendre matériel de l'État à l'agent la de l'État pour bien personnel. Les gens qui doivent être supérieurs, pas de libre et libres toujours. La justice doit agir plus rapide contre les gens, à toute complice dans le secteur privé. Parce que l'État a besoin de ressources pour aider les compatriotes. Nous, yo qui vivent mal, qui vivent dans la misère, qui dans toute qualité et difficulté. La justice doit être assez bon genre exemple dans la société. Pour la génération qui a vécu, qu'on est, que la société n'a pas toléré les gens qui volent. Ou bien, tenter ils l'argent a bien l'État. Mesdames, Messieurs les ministres, et au cadre de l'administration, au nom du gouvernement, je vous invite à vous approprier les valeurs d'éthique, d'honnêteté, de transparence et de probité dans, les, dans le cadre de votre gestion réceptive. Le guide pratique dénommé Prévenir les risques d'atteinte à la probité. Rédigé et présenté par l'ULCC, doit être aujourd'hui le livre de chevet de tous les agents publics. Je vous exhorte à vous engager davantage dans l'interminable lutte anti-corruption. Il faut contraindre les uns et les autres à effectuer leur déclaration de patrimoine conformément à la loi du 12 février 2008. Je le rappelle souvent en Conseil de l'Union, et je veillerai effectivement à l'accomplissement de cette obligation légale, car il s'agit de la moralisation de la vie publique et d'une stratégie efficace de détecter les signes d'enrichissement Ici. Je me réjouis de cette approche simplifiée de déclaration du patrimoine qui améliorera l'accessibilité au formulaire. Rechercher le bien-être collectif. Cultiver le sens du bien commun. Enfin, je rends hommage à celles et à ceux. Qui sont honorés ce matin. Soyez donc fiers de cette distribution pour votre loyauté et votre intégrité. Pardon, de, votre, de cette distinction pour votre loyauté et votre intégrité. Je m'en voudrais ne pas saluer les, autres, les, autres, les auteurs en signature en marge de cette célébration pour ces travaux intellectuels produits sur la problématique anti-pollution haïtienne. Unissons-nous dans la lutte contre la corruption et continuez à compter sur nous. Je vous remercie.